Bonjour à tous, dans cette séquence nous allons terminer notre petit tour des mécanismes qui en jettent dans les vues. Donc je vais vous donner deux trois trucs utiles en vrac. Il euh, y a une première chose qui est utile c'est changer le type de la barre de statut en particulier euh, par type je veux dire la couleur savoir si c'est clair ou foncé et puis également changer l'angle d'affichage d'une vue si vous voulez avoir des choses qui ne euh, sont pas affichés droit. Ça c'est très très utile parce que ça peut vous permettre de faire tourner un objet et ça on peut faire des, des jeux sympas et d'ailleurs on s'en servira euh, dans un certain nombre de séquences euh, pour programmer un, un petit jeu vidéo. Regardons dans un premier temps la barre de statut. La question c'est est-ce que je la mets en clair ou enfoncée et vous êtes d'accord que euh, la présentation ici Laisser la barre de statut dans son état par défaut qui est foncé euh, alors que j'ai un fond foncé, c'est une faute de goût. Alors là, ici, j'ai été très loin, hein, j'ai noir sur noir, donc on ne voit rien. Ça, c'est quand même mieux. Mais noir sur marron foncé ou bleu foncé ou n'importe quelle couleur foncée, vous êtes d'accord que ce n'est pas très beau parce que ça ne se verra pas. Tandis que là, ça se détachera mieux. Donc, on va voir comment on peut éviter ce genre de faute de goût triviale. C'est à traiter dans un view controller. Parce que, quelque part, c'est lié à un view controller. Et en fait, tout simplement, il faut surcharger une méthode qui s'appelle Preferred Status Bar Style. Et en fait, vous devez rendre un UI Status Bar Style, qui est un type énuméré, en gros, avec quatre valeurs, dont deux sont désormais interdites en objectif C. Donc, vous utilisez... UI status bar style default si vous voulez la couleur qui est foncée donc le, le texte de la barre de statut est noir et sinon vous avez UI status bar style light content si vous voulez qu'elle soit blanche. En fait la barre de statut n'a pas de fond et donc par conséquent ça c'est un truc un des phénomènes qui est arrivé avec iOS 7 c'est que la barre de statut n'a plus de fond et par conséquent du coup vous pouvez faire en sorte que ça se voit par dessus ce qu'il y a sous la barre de statut. En Swift, vous cherchez pareillement une méthode, sauf que les choses étant plus récentes, vous n'avez même pas accès aux valeurs qui n'existent plus. Dépouiller et nettoyer les API. Et vous n'avez donc plus que default et like Et ce que vous pouvez imaginer également, c'est qu'il y a des mises à jour. C'est-à-dire que la barre de statut va changer de couleur pendant l'évolution de l'application. Et dans ce cas-là, vous pouvez, si vous changez la valeur de cette couleur. Vous pouvez donc faire un set status bar update qui va provoquer un réaffichage de la barre de statut et pour cela on va réinterroger le préféré status bar style. Donc vous voyez que ce n'est pas la peine de rendre simplement une constante, vous pouvez avoir une technique de calcul en fonction de la vue qui est devant et du coup changer la couleur de la barre de statut de façon dynamique. L'autre truc intéressant à vous montrer, c'est comment changer l'angle d'affichage d'une vue. En gros, comment orienter l'affichage. Et en fait, c'est un cas particulier de transformation pour lequel on va observer le retour de corps Graphics. Et en particulier, on va utiliser une méthode qui s'appelle CGA Affine Transform, qui en gros fait une transformation sur une matrice 3.3. Alors c'est assez compliqué et pour ceux qui veulent en savoir plus, je les renvoie au fantastique Manual. Disons que pour changer d'angle, euh, eh bien euh, on a un cas particulier qui est un petit peu plus simple. Alors première chose qui est très très très importante c'est qu'on affiche la vue par son centre et donc on va utiliser un attribut qui s'appelle center et on va positionner la vue par son centre et ensuite on va appliquer une transformation avec CGAffineTransformMakeRotation dans laquelle on définit un angle qui est une valeur comprise entre 0 et 2pi donc on on ne résonne pas en degrés, on résonne en valeur absolue comprise entre 0 et 2pi et probablement modulo de 2pi. Voilà. Donc dans cette petite application, en hommage à la comète chuyu gerasimenko euh, qui est en train de s'éloigner de nous et puis surtout de la fin de la mission Rosetta, eh bien j'utilise la comète, vous voyez que quand j'appuie sur le bouton bouge, j'ai ici une vue qui se déplace et qui effectivement est une vue prise par la sonde Rosetta et vous voyez qu'à chaque fois que j'appuie sur le bouton eh bien non seulement je provoque un déplacement mais également un effet de rotation de l'image et euh, qui est euh, plaisant. Donc on va regarder quelques éléments de code de l'exemple que je viens de vous présenter. Donc on, on, on oublie les toolbars parce que je vous en parlerai dans une séquence ultérieure qui sera dédiée aux toolbars. Donc là je vais créer ici une UI image view avec l'image de ma comète. Je vais créer ici mon label etc etc. Et puis je récupère la taille de ma comète. Vous voyez que ici je crée le fond donc je vais mettre un fond noir. Euh, je vais ici mettre euh, mon texte avec le nom de la comète et ici je positionne tous les éléments de la vue point barre. Vous vous souvenez qu'on avait un bouton sur lequel on tapait et quand on tapait ben, la, la comète se déplaçait et euh, elle se déplaçait à la fois en termes de position sur l'écran mais aussi en termes d'angle. Donc je vais tout mettre dans la méthode affiche Astéroïde donc c'est mon action qui est appelée euh, avec le bouton. Ici j'ai euh, la gestion euh, de ma vue qui euh, affiche euh, l'astéroïde aussi donc ça c'est pour euh, les changements de rotation je ne vous les ai pas montré c'est pas très intéressant et là c'est ce qui est intéressant comme code pour nous dans cette séquence où là je calcule un nouvel angle quand j'arrive à 628 qui est le double de 314 on va, est 314 c'est des boîtes on va, on va faire l'arrondi et bien je remets l'angle à 0 et ici je fais une transformation et je crée un point et je mets à jour le point avec euh, la transformation que j'ai associée à l'astéroïde. Donc j'ai une nouvelle transformation avec un nouvel angle, j'ai un nouveau, un déplacement de mon centre avec les nouvelles coordonnées qui ont été calculées ici. C'est pas très très beau, j'aurais pu passer les choses en paramètres. Euh, et à ce moment là, eh bien euh, mon objet, ma vue va se déplacer et ça va donner cette impression que eh bien, euh, la comète se déplace. Bien évidemment si j'avais couplé ça avec un système de timer, on verra ça dans une séquence ultérieure et pas euh, associé ça à un bouton sur lequel je tape, on pourrait parfaitement imaginer que j'ai un mouvement qui apparaisse comme étant fluide et du coup ça me fait une animation à bas prix. Par contre c'est très très important, utilisez toujours le centre, faites un essai en changeant simplement la frame et vous allez avoir de très très grosses surprises. En objectif C je vous mets juste l'affichage mais c'est exactement la même chose vous faites la rotation là ici c'est une méthode dans laquelle je passe l'angle et puis les coordonnées c'est plus joliment programmé qu'ici donc vous voyez je fais un set center et puis je fais ici un set transform en passant ici la transformation que j'ai construite ça passe exactement de la même manière. Euh, un point quand même intéressant par rapport à euh, cette histoire, c'est que en fait, j'ai l'impression qu'en Swift, ils ont entre guillemets légèrement objectifié ou en tout cas Swiftisé toute la couche Core Graphics. Parce qu'effectivement, c'est un petit peu plus propre ici. On ne sait pas trop si c'est une référence ou pas. Mais disons que l'écriture est plus homogène, tandis qu'en Objectif C, quand on passe, vous voyez, si je compare cette ligne là avec les deux suivantes on voit qu'on est dans un monde C d'un côté et dans un monde objet objectif C dans l'autre. Et bien voilà Que dire en guise de conclusion Ben euh, ça me permet d'assister sur un point qui est important c'est que le contrôleur et sa vue sont liés. D'ailleurs le gestionnaire de données également et c'est logique puisque c'est le principe et l'idée du modèle view contrôleur. Donc l'idée, c'est que quelque part, on peut imaginer que ce triplet MVC, il est portable. Et donc ça veut dire que vous pouvez prendre une vue d'une application et la mettre dans une autre application, modulo le fait que vous puissiez embarquer eh bien, ce triplet contrôleur de vue, vue et éventuellement les données que vous avez et qu'elle manipule. Alors bien évidemment, euh, je ne vous ai pas donné tous les effets qui en jettent. Il reste énormément de choses à découvrir. Je les ai évoqués au fur et à mesure euh, de ces séquences sur euh, ces effets qui en jettent. Il y a les effets 3D, il y a la gestion de couches en vue, mais ça, euh, vous l'avez déjà partiellement vu. Il y a le déplacement et les animations, etc. Mais on n'aura pas le temps de tout traiter et donc je fais l'impasse là-dessus. Mais euh, bien évidemment, vous avez de la chance, il y a un fantastique manual qui n'attend que vous le lisiez. Je vous remercie de votre attention. À bientôt.